Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Machine à café Smeg, elle est très attendue avec un invité. Si vous nous suivez régulièrement, vous l'avez déjà vu, c'est François tyran de chez Smeg. Merci beaucoup François d'être là. Merci à toi Thomas et bonjour à tout le monde. On est là pour présenter une machine, comme je le disais, qu'on attend depuis ben, un petit bout de temps parce qu'elle s'est faite attendre, elle, était, elle nous a un peu teasé, nous a séduit. Exactement. C'est la bien. nouvelle Expresso qui fait partie de la collection années 50. Donc on a fait un peu de déco autour. Hein. La collection années 50 de chez Smec est disponible dans plusieurs coloris. Et François, tu es venu un peu nous expliquer ceci car on va d'abord la présenter. Bien sûr. Et on va faire mmh. du café. <rire> C'est le but. Voilà, on aime vraiment bien ça. Exactement. On est toujours dans le thème du café, des machines à café. Donc François explique toi cette machine. Alors, cette magnifique machine, euh, vous la retrouvez dans quatre coloris différents, à savoir le coloris vanille, le coloris noir, le coloris bleu-azur et le, le coloris -al -al -al rouge que voici donc ici présent. Simplicité d'utilisation, trois boutons de commande frontale. Ça, c'est vrai que c'est assez simple, hein. c'est vraiment relativement simple. Ouais, assez... Tout à fait, il n'y a vraiment aucune complication. Donc, on peut choisir une tasse, deux tasses ou des bits de vapeur avec... La, la petite buse. Donc, on sait faire un expresso et un cappuccino. Tout en fait. Tant qu'on est dans le descriptif, elle est très étroite. Très étroite. Donc, très, très, elle ne dépasse voulue. pas 20 cm, ce qui fait qu'au niveau du plan de travail, on vient Ça vraiment fond, la caser dans un coin. C'est très okay. peu de place. Magnifique. Alors, vous retrouvez également un petit plateau pour garder votre, votre tasse au chaud. Petite précision on ne met pas chauffer les tasses, comme ça, sinon on se brûle les lèvres, on met chauffer les tasses, comme ça. Ne les mettez pas chauffer deux minutes avant, ce ne sera pas suffisamment chaud. On, on laisse quand même les tasses au-dessus et puis ça donne un superbe look en plus dans la cuisine. Voilà, et le but c'est de garder évidemment sa tasse à température pour conserver la chaleur. Le petit, petit logo. Petit détail exactement. quand même, avec l'effet miroir qui se retrouve également ici. Donc on est dans le souci du détail quand même. Tout hein. à fait, vraiment euh, minimaliste. Alors, euh, grand réservoir d'une capacité d'un litre, à amovible. Lit amovible, bien Un peu sûr, plus d'un litre, à mon avis, un peu plus d'un litre ici. On est sur un litre, je ne sais plus. Sur un litre. Enfin, on est sur, Parfait, un litre. Sur, un litre. sur un litre. Alors, on a des fois des, des personnes qui nous disent, oui, mais un litre, ce n'est pas suffisant. Plus le réservoir est grand, plus l'eau risque parfois de stagner dedans. Alors, évidemment, un café est composé majoritairement d'eau. L'eau doit être de qualité. De l'eau qui stagne pendant trois jours, vous allez faire du café... Il ne va pas être terrible. Autant renouveler régulièrement l'eau dans votre réservoir pour avoir une qualité de café. Vous retrouvez aussi donc, un plateau en inox sur lequel vous pouvez déposer vos petites tasses. Voilà. Mais, astuce, pour vous qui avez peut-être un mug chez vous, vous pouvez également le... L'enlever, on, on l'enlève et, et on met une plus grande tasse où on, on met un verre d'un latte macchiato un peu plus grand dedans Donc ça, on sait l'enlever vous avez le réservoir Et ceci, on sait également l'enlever pour le on nettoyer le, hein. petit, le, okay. petit, le petit plateau pour le nettoyer, bien évidemment et Un petit logo en 3D également, assez sympa On remet ça Alors, la mise sous tension, c'est ici à droite On appuie simplement dessus Alors, cette machine est fournie avec Donc, trois accessoires D'accord L'accessoire pour prendre le café moulu et tasser le café une fois qu'il est versé dans la manette. Alors, on, a, on peut mettre du café moulu, bien évidemment. Maintenant, ce sont quand même des machines avec des filtres spécifiques. Si vous utilisez un moulin direct pour euh, mettre le café moulu, vous aurez également un résultat de très haute qualité. Très très important également, ne perdez jamais cet accessoire-ci, parce que vous avez ceci qui sert à tasser et qui est vraiment prévu pour lui. Le porte filtre c'est de la qualité voilà, Dans en minox, assez robuste. Voilà. Vous Et avez ceci deuxième accessoire parce que vous pouvez utiliser les pastilles donc avec le café moulu comprimé à l'intérieur. Ok, donc là on, est, on peut avoir du café moulu ou simplement des pastilles. Hein. Simplement des pastilles voilà, pour ceux okay. qui ne veulent pas faire un entretien un peu plus... Euh, oui, ou qui ne veulent pas le matin ou à moitié réveillé mettre le café à côté, manipulé, on met la pastille voilà. voilà, et selon les goûts, etc. Il n'y a pas de souci. Toujours bien entretenir euh, évidemment la, son porte -fille. De temps en temps, n'hésitez pas à le faire tremper pendant quelques heures. Ça évite, ça, ça évite simplement que le café sèche parce que évidemment le café au contact ici il va cuire, il risque de coller. Démonter la partie, la partie fuite, nettoyer, laisser tremper. Pas besoin de produits nettoyants, pas besoin de, de, de savon puissant. Rien que laisser tremper dans de l'eau, décrase fameusement. Et de nouveau, pas de résidus de café, pas de mauvais goût de café. Donc un bon entretien est indispensable. Alors on va faire un premier café. On va d'abord simplement rincer. Petit rinçage. J'aime toujours bien rincer, simplement pour nettoyer, nettoyer le tamis au-dessus et éviter d'avoir des résidus de café moulus. François, je t'en prie. Alors. Voici, donc après avoir préalablement, bien sûr, mis votre café et tassé avec l'accessoire que nous vous avons montré, vous insérez. Donc, voilà. On est au maximum. Manette. Pas de on problème. Au maximum. On prend ceci et on actionne. Le café la sort très très vite. On va le voir. Et pour une tasse, bien évidemment. On est vraiment sur une machine expresso à l'italienne. Oh, on a un nectar de café qui va sortir. Alors on sait évidemment programmer la quantité d'eau qu'on met dedans. Là, on va faire... Voilà, on a un petit, petit peu, on a un petit 30 ml, là, plus ou moins. À ah, ton honneur, François, ils sont extrêmement bons. Donc... Il y a bien évidemment quantité d'eau, il y a le réglage de la température également. Oui. Café est relativement chaud en plus. Hein. A... La, tasse est la tasse est chaude. Oui, tout à fait. Et il y a également le, euh, la dureté de l'eau que vous pouvez régler avec une petite alarme pour avertir qu'il est temps de nettoyer le réservoir et de décalcariser le circuit. Allons-y. Alors, Excellent. tout de suite, après un expresso, évidemment, on va se servir de cette petite buse qui a la particularité d'être une buse qu'on appelle également, on appelait ça dans des termes avant la buse cappuccinator ou simplement cappuccino facile. Vous allez voir que là, pas besoin de technique, pas de, com pas de complications. On va préparer un cappuccino super facile. François, vas-y, tu t'occupes du café et je m'occupe du lait machine a déjà rincé. Oh, ok. Chucks. La tasse. Oui c'est rapide, donc c'est vraiment... Dès qu'on a les gestes, c'est pas, pas compliqué du tout de faire de, de l'expresso avec du café moulu. C'est juste des gestes et des réflexes. Là vous enclenchez. Et c'est parti. Petite pâte ici en plastique qui évite de se brûler. Parce que même si vous avez une buse ici, voilà, elle commence à devenir extrêmement chaude, vous savez la manipuler pour diriger correctement Donc la, la buse à l'intérieur de la, de la cruche et éviter de vous brûler parce qu'on va arriver ici à plus de 60 degrés. Alors on a une mousse de lait. Alors oui, oui je ne l'ai pas mis directement. Toujours bien, entretenir. Ça, toujours bien entretenir sa buse à lait, Voilà. N'hésitez pas à suivre la vidéo que j'ai consacrée à l'entretien de sa buse de lait. C'est très important d'avoir un bon entretien. Rincez tout le lait qui se trouve à l'intérieur. Ne laissez jamais une buse sans la nettoyer. Vous n'allez ben, pas avoir du bon café. Et puis simplement, tout ce qui est boisson à base de lait doit être nettoyé pour éviter simplement les bactéries. La mousse, voilà, de la moisissure à l'intérieur. Simplement, vous rincez bien ceci. Vous repassez même de l'eau dedans, de la vapeur. Et ce sera absolument parfait. Alors, on va préparer... Donc vous voyez qu'en quelques secondes, même le matin, sans être forcément bien réveillé, avant de partir au boulot, simplement le dimanche matin, en couple, on se fait un cappuccino. Je peux vous assurer, c'est extrêmement romantique. Et ça fonctionne très bien. Et donc vous avez vraiment un cappuccino fait maison en quelques secondes. Et c'est vrai que... De qualité, belle mousse de lait, magnifique. Ouf, magnifique. Vous n'avez pas forcément besoin... D'avoir beaucoup de manipulation, beaucoup d'entraînement. Ce système de bus ici avec deux parois fait vraiment un mélange d'air parfait. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors, en magasin, vous allez retrouver toute cette gamme années 50 de chez SMEG en différentes couleurs. On a quelques exemples ici. Merci beaucoup François. Alors, une question juste avant de terminer la vidéo. Euh, quelle est l'idée de revenir avec, euh, comment, avec cette gamme années 50 Parce que voilà, on a reçu. Cette, euh, comment, cette collection, donc ça fait partie maintenant d'un nouveau slogan qui s'appelle « It'somi so me". Exactement, Thomas. Et, et depuis maintenant un an, vous êtes en train de redévelopper la gamme années 50 dans différentes couleurs. Quelle est un peu l'idée que Spag a voulu mettre derrière ça pour que je comprenne également le, le but de tout cela Le but de la manœuvre. En fait, si tu veux, Thomas, on est parti donc sur, il y a un retour au design années 50, donc on a complété bien sûr toute la gamme. On a commencé par les toasters, par les bouloirs, par les blenders, par les robots, la machine à café maintenant. Mais il n'y a pas que ça chez ce mec, donc il y a une gamme très très vaste en encastrable comme en pause libre. Comme toute personne a sa personnalité, a son, son, sa façon de vivre, on voulait communiquer et montrer aux gens que peu importe son appartenance, peu importe sa manière... Son de... look, sa façon son... de vivre, on découvre. Voilà, son trait de caractère. On peut retrouver son identité à travers certains produits de la gamme. Donc en fait, maintenant, c'est plus simplement acheter... Une machine expresso ou alors un, un robot, c'est acheter mon robot, mon look, quoi. C'est ça qu'on veut mettre. Donc voilà. d'où les couleurs et d'où le style vraiment très différent des autres appareils électromagnétiques qu'on peut retrouver en magasin. Sur le marché, tout à fait. Ah bien, merci beaucoup, François. Merci de nous avoir amené ceci. Mais avec merci d'avoir fait du café avec nous. Euh, N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous connaissez déjà tout ça, YouTube, Facebook et Pinterest. Le lien pour cette machine dans la boîte en dessous, de la, dans la description de cette vidéo. Des pouces en l'air et suivez-nous. Et à très bientôt pour d'autres vidéos, trucs et astuces et d'autres vidéos. Café, à bientôt, ciao. A bientôt, au revoir.